Bonjour, chers participants de cette formation, je vais vous montrer le logiciel que nous allons, nous utiliserons lors de cette formation. Et le logiciel numéro 1 que je vais vous présenter s'appelle Réinitialisation Fastboot. Le vrai nom même, c'est Fastboot. Ok? Et Facebook nous permet de réinitialiser le compte Gmail Google sur les téléphones SPD et autres. Peut-être que d'autres vont dire ben qu'est-ce qui est SPD. Nous allons voir tout ça dans cette formation. Le numéro 2 de celui euh, du ce logiciel est GSM Aladdin. GSM Aladdin nous permet de réinitialiser le compte Gmail, Google, mot de passe passeport, de sécurité sur les téléphones Android et non Android. C'est-à-dire les téléphones SPD, MTK et autres marques que je n'ai pas citées. Et le troisième, c'est le logiciel Mirabos. Beaucoup ont entendu Mirabos parce que Mirabos est un logiciel pour le banan, bon, qui fait beaucoup de travail. Et mira boss, nous permet aussi de réinitialiser le compte Gmail Google, c'est-à-dire Google, quand on parle de Gmail, on peut dire compte Google aussi quoi. Mot de passe, code de sécurité sur des téléphones Android et non Android. Et les autres maths aussi. Et aussi on va voir Flash Tool. Flash Tool qui est un logiciel qui nous permet de réinitialiser le compte Gmail Google, mot de passe, euh, code de sécurité et aussi nous permet de reprogrammer un téléphone qui a été programmé, c'est-à-dire un téléphone qui a été programmé, c'est un téléphone qui s'allume, ça reste comme ça et ça ne va pas l'écran ou bon, un téléphone oui ça s'allume, ça s'éteint et avec ce logiciel Tool, mais c'est pas flash Tool seul qui fait ce travail avec d'autres que nous allons voir dans cette formation voilà. et NCK Pro Boss Pro euh, est, qui est un logiciel aussi qui est bon qui nous permet de réinitialiser le compte. Je mets le mot de passe compte, euh, euh, le mot de passe pour de sécurité et de réparer le problème. Il des téléphones Android, MTK et autres marque parce que. Il peut arriver, vous finissez de flasher ou euh, reprogrammer un téléphone et le réseau ne vient pas. Cela souvent est dû euh, au manque de code IML. Et c'est ce logiciel qui va vous permettre d'insérer de, de, ce, ce code pour que le téléphone puisse fonctionner correctement. Ici, vous allez voir l'interface de Flash Tool. Voici comment ça se présente ici. Voici tout cela nous allons voir dans cette formation. Voilà. Nous allons voir tous ces, ces, ces paramètres là. Je vais vous dire comment ça fonctionne, comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Et ici James Aladdin qui est là, qui est un logiciel aussi qui nous permet, qui nous permet de, de, de faire plusieurs travaux. Et ce James Aladdin ici vous allez voir, bon en tout cas c'est pour vous présenter le logiciel que nous allons utiliser en fait voilà. okay. et vous allez voir aussi, nous allons voir ce logiciel est là, qui nous permet Miraboss, ce Miraboss qui nous permet de, de faire plusieurs travaux que j'avais cité euh, au début, voilà l'interface voilà de Miraboss Okay. Et aussi, je vais vous montrer comment on installe euh, ces pilotes. Parce que avec cette, si euh, vous n'avez pas installé ces pilotes, le travail ne peut pas fonctionner correctement. Donc nous, nous allons installer tout ça là et voilà. Donc suivez la formation. Et ici c'était euh, la vidéo de présentation de ces logiciel que nous allons nous utiliserons dans cette formation. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.